Alors, quelle question voulez-vous poser à nos spécialistes qui sont là autour de la table, Soraya J'avais une question. Euh, je voulais savoir si tous les épargnants français euh, souhaitaient retirer euh, leurs épargnes, est-ce que les banques euh, françaises auraient assez de liquidités pour euh, donner aux épargnants leur épargne alors, messieurs Moi, je pense que oui. cest de dire dans la mesure où chaque banque doit respecter des règles de liquidité relativement contraignantes, et si jamais il y avait un problème systémique pour l'ensemble du système, car saurier à votre question, elle n'est pas individuelle, elle pose la question du système, je pense que là, à nouveau, euh, l'État interviendrait. Je rappelle que après, en, en septembre-octobre 2008, alors c'est vieux et pas vieux, après la faillite de Lehman Brothers, qui a été un ouragan dans la finance mondiale, euh, les pays européens, les États européens, se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, garantir, assurer, etc. <rire> je, je suis obligé, je ne peux pas laisser passer un truc pareil. Elle est, cette question est absolument extraordinaire. Si tous les épargnants euh, voulaient retirer leur épargne demain, est-ce que les banques pourraient les servir elle, elle est magnifique. Cette question est absolument magnifique parce que elle n'a absolument aucun sens pour un financier comme Christian de Boissieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'en fait, tout est là. Là, vous avez l'énorme dichotomie entre la jolie fiction financière de, de, de, de, de, de Monsieur de Boissieu, qui vous raconte, mais absolument nain quoi pas par incompétence hein. c'est un mec il a il est bardé il a tous les diplômes il a fait tous les jobs euh, il a été jugé parti euh, il a enfin c'est pas le problème quoi. mais simplement il peut pas il peut pas vous répondre à autre chose et il il y, y a trois autres intervenants euh, qui sont tous aussi pourris les uns que les autres, qui, qui osent pas répondre, c'est Boissieu qui répond, parce qu'ils s'en fout, ça va être le plus âgé de tout cela, il est à la retraite. Et les autres, ils peuvent pas répondre, parce que c'est la question piège. Elle est magnifique, cette question, je vous remercie. Merci, Soraya, si un jour vous passez sur cette vidéo. Euh, merci, parce que c'était parce que la question piège, et, et, et, et là, en fait, euh, il, vous a fait euh, il vous a fait un énorme enfumage. Et donc, euh, bah, il... <rire> On va essayer d'y répondre. On va y répondre. On va y répondre en, en deux temps. Le, le premier temps, c'est on va prendre un peu de temps, on dire pourquoi pourquoi est-ce que cette question n'a pas, pas forcément du sens dans le système financier actuel et la deuxième chose, c'est on va reprendre un peu les bêtises que dit Boissieu et, euh, et on va donner un peu, de, un peu de perspective et voir un peu comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça. Euh, donc chers amis, bonsoir, je suis Guy de Fortelle. donc on va bien parler d'épargne et de d'épargne de, de, de bancaire ce soir. C'est un sujet que j'ai beaucoup traité. Donc euh, allez voir euh, sur le site euh, de l'investisseur sans costume qui est mon service euh, euh, d'analyse d'information économique et financière. Euh, je vais vous parler un peu de choses que j'ai pu écrire il euh, y a déjà euh, plusieurs années. C'est un sujet qui, qui, date de très, très, qui, qui remonte de très très loin. C'est n'est pas du tout un, un, un sujet qui est neuf euh, et c'est un sujet du coup, que je connais très très bien. Ce n'est pas, pas un truc qui tombe comme ça. Donc allez-y, euh, il va probablement y avoir une lettre aussi qui va être écrite à côté, donc tout ça, je vous mets des liens euh, en description, et puis probablement aussi là-haut, euh, allez voir, euh, et, et pareil, parce que là ça, ça là, ça concerne votre épargne concerne votre compte en banque donc euh, moi je préfère euh, quand, euh, quand quand vous lisez plutôt que quand vous écoutez parce que vous en retenez pas du tout la même chose hein. c'est là c'est un peu du spectacle qu'on fait euh, à... quand je parle si on vous lisez là c'est de l'analyse et là ça devient plus sérieux c'est comme ça hein. c'est la nature humaine et ainsi donc faites-le, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, mettez des pouces, partagez, euh, parce que euh, bah, on va remettre euh, deux-trois, euh, on va remettre deux-trois deux, choses euh, à plat ce soir qui sont mais absolument centrales. Et, et, et quand j'entends ce que euh, cette espèce de, de pourriture, parce que là c'est un niveau, c'est chez, chez âge, mais je, c des gens, il faut les passer en cours martial en fait. Enfin, j'exagère je, je, pas quoi. C'est quand ces gens viennent vous dire, oh là là, on comprend pas, les Français sont nuls en économie, c'est pour ça ils comprennent rien mais comment vous voulez, c est, c est, <rire> il vient vous faire le plus gros enfumage, c'est honteux ce qu'il c'est absolument honteux ce qu'il a raconté, il sait très bien, il sait très bien que c'est honteux, euh, et donc bon, je vous propose d'aller voir tout de suite, euh, et donc quand donc, la, la chère Soraya pose sa question, donc si euh, tous les épargnants veulent retirer leur épargne, est-ce que les banques sont capables de les servir euh, Donc la réponse euh, non, Maintenant, va, la première chose c'est... Euh, s'il avait été un tout petit peu sérieux, il aurait dit, mais attendez, euh, Soraya, qu'est-ce que vous entendez par retirer Parce que ce que vous avez, votre épargne que vous avez sur votre compte en banque, voulez, ça veut dire quoi Vous voulez qu'on vous la transfère à une autre banque Vous voulez la, la, la retirer pour l'envoyer à une autre banque Ou vous voulez la, la en, en vous voulez la retirer en espèces Vous voulez la retirer en pièces d'or Vous voulez la retirer en quoi, en fait euh, Et ça... Euh, c'est très important, parce que euh, s'il si, si si s'agit juste pardon, de faire un transfert vers un autre compte, bah, euh, effectivement, ça, vous avez un, un jeu de, de, de chaises musicales, et donc euh, ce qui importe, c'est le net. Euh, Mais quand vous dites, si on retirait nos épargnes, bah, on, on va tout de suite euh, enlever... Le, le, le, le, le probablement quelque chose qui, qui est peut-être dans l'esprit de pas mal d'entre vous, qui est que si vous voulez les retirer en espèces, ou en or, ou en quoi que ce soit, vous pouvez pas. C'est pour une raison extrêmement simple, c'est que vous n'avez pas assez d'espèces en circulation pour pouvoir servir toutes les épargnes. Euh, vous voulez les retirer en or, pareil, vous pouvez pas, ça s'appelle un étalon or, ça. Et on n'est pas en système d'étalon or. Donc déjà, qu en fait quand on dit que je peux retirer mon épargne depuis, alors depuis 1922, en fait, depuis les accords de Gênes, qui font qu'on est passé d'un étalon or à un étalon de change or, qui est que vous n'avez plus que les, les, le change des monnaies en or ne se fait plus qu'au niveau des banques et des banques centrales. Et uniquement, en fait, toutes les monnaies deviennent convertibles par rapport au dollar et la livre en 1922, et seulement le dollar et la livre sont, elles, convertibles en or. Et ça, encore une fois, c'est pas des opérations pour les particuliers. Donc depuis 1922, en fait, vous pouvez plus changer vos monnaies en, en or comme ça se faisait avant. Avant 1922, vous y aviez un problème avec votre banque. Vous allez à la banque, vous vos billets, moi j'en veux plus, donnez-moi mes pièces d'or, donnez-moi de l'or. Ça, c'est fini depuis 1922. Donc euh, ça, donc, donc déjà, il faut imaginer que, avant même de commencer à répondre à la question, votre épargne est piégée dans le système bancaire. C'est-à-dire que si vous voulez la sortir du système bancaire, euh, alors si quelques-uns le font, c'est possible, si tout le monde voulait sortir son épargne du système bancaire, tout s'effondre. Tout s'effondre, mais en, en 4 secondes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sujet. C'est euh, d'ailleurs la définition même d'un bank run. Une panique bancaire, le moment où tout le monde... Quand on dit si tout le monde... Euh, ça ça, ça s'appelle une panique bancaire, c'est ce qui s'est passé euh, sur euh, Silicon Valley Bank. Les gens sont, on, on sont arrivés en disant, ben « Moi, je voudrais récupérer, donnez-moi mon argent, euh, euh, donc virez le moi ailleurs. Ce, ce dont parle Soraya, ça s'appelle une panique bancaire. Je veux retirer mes sous. » Eh bien, on l'a vu sur SVB. Euh, il n'a pas fallu que. Euh, il, y, il a fallu qu'ils retirent quoi Ils ont retiré 40. pendant 40, euh, un quart. Ils ont retiré un quart des dépôts. En retirant un quart des dépôts, euh, la banque s'est effondrée. Et ça a été très vite, ça a été très violent. Euh, paradoxalement, euh, SVB était plutôt euh, une banque. Euh, ben, robuste, parce que c'est beaucoup, 25%. Généralement, c'est à 10%. La, la, la, on a comparé à, à Washington Mutual, WAMU, qui a fait faillite en 2008. Eux, ils avaient eu 10% de, de, de, de retrait. Ah, donc, probablement qu'une grande banque, vous, vous avez 10% de dépôts qui se barrent, il bah, n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc non, c'est totalement faux. Les... En fait, pour ces gens-là, l'idée que des... tous les épargnants puissent se barrer est absolument... Inimaginable, ça, ça ne fait pas partie de leur, euh, des de, de, de, de, de possibles. C'est pas dans le champ des possibles. C'est en fait quand, quand quand on lui pose la question si tous les épargnants, euh, si tous les épargnants veulent et ce qu'ils peuvent, c'est qu'il a même pas réfléchi. Il a répondu oui, bien sûr, ils peuvent parce que euh, il faut il faut rassurer parce que il faut attention, tout va bien. Il faut justement éviter qu'il y ait des, des, des, des, des, de la panique. Et du coup, il répond oui, mais en fait dans son schéma, c'est impossible. Il n'y a pas y a pas de moment où vous pouvez. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est très important. La, la réponse, et, et c'est ce qu'on a vu là sur SVB, c'est ce que tu on voit dans toute... C'est la définition même. Une panique bancaire, c'est quand les gens veulent retirer leur épargne, leur dépôt, vous appelez ça comme vous voulez, et que vous en avez un peu trop qu'ils le font. Et le un peu trop qu'ils le font, SVB, on l'a vu, c'est 25%. Et euh, et généralement, c'est plutôt 10%. Ouais, c'est 10% en, en net. Mais bon, ça, après, ça, ça peut varier considérablement selon les, les états de, de, des banques et, et autre chose. Mais... Donc c'est pour vous dire... Que avant même de commencer euh, ces, ces, ces, ces gens là en fait vous, vous, oui, c'est radicalement faux ce truc il n'y a rien de juste c'est mal ça mérite de la cour martiale un truc comme ça enfin j'exagère vous n'allez pas mettre quelqu'un en cour martiale parce qu'il vient de dire une connerie mais, mais, mais vraiment ça, ça, ça mérite un, un gros blâme et, et c'est mal c'est très très mal maintenant euh, on va aller un peu plus loin on va aller un peu loin parce que euh, ce que je peux comprendre là où ce que le, le boissieux doit, doit euh, imaginer que vous êtes des cons euh, et que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que pour que vous ayez 10% de gens qui tout d'un coup veulent être débancarisés, bah, ce sont des choses qui n'arrivent pas, sauf... Voilà, tout est dans le sauf, sauf en, en, en cas d'épisode de choc extrême, soit localisé sur une banque, que, euh, soit euh, ce soit si c'est systémique, bah parce que vous avez une hyperinflation, parce que vous avez tout d'un coup un truc extrêmement grave qui se passe, mais vous n'avez pas 10%. Enfin, quand, quand vous êtes sur, sur des banques avec des, des, des milliers, des centaines, de, plutôt des, des millions de clients même, vous n'avez pas 10% de gens qui, se ballent, qui, qui partent comme ça, euh, ça, ça, ça se passe pas comme ça. C'est des, des bateaux qui, qui vont beaucoup plus lentement que ça. Euh, mais euh, c'est déjà beaucoup. Que je ne suis pas en train de dire que ces choses-là peuvent arriver du jour au lendemain. En revanche, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à situation ex exceptionnelle, euh, comportement exceptionnel, et qu'il n'est pas du tout évident euh, que euh, ces genre de choses n'arrivent pas à l'avenir quand vous avez justement euh, inflation, euh, quand vous avez de l'inflation, quand vous avez justement des stress, quand vous avez, on ne sait pas comment les, les, les gens vont réagir, surtout que les gens sont particulièrement échaudés, euh, c de... et que plus ça va, plus les gens sont échaudés. Donc, euh, donc non, ce n'est pas du tout impossible que vous ayez euh, sur une banque, dans les semaines, mois qui viennent, euh, que, que, que vous puissiez avoir un phénomène de panique bancaire, que ça touche la France. Parce que donc... Il vient vous dire ensuite, bah non, il n'y a pas de problème parce qu'il euh, y a des réglementations très strictes. Alors ça, elle est, elle est magnifique celle-là. Elle est absolument magnifique. Vous savez qui, euh, qui avait des réglementations très strictes euh, et, euh, et, et passait tous les stress tests, tous les machins Crédit Suisse. Crédit Suisse, hier soir, la euh, Banque nationale suisse et la FINMA, le, le régulateur suisse, ont publié, vous l'avez peut-être vu passer, euh, un, un, un, un communiqué pour dire, il euh, n'y a pas de souci, le Crédit Suisse euh, euh, sous, sous, euh, souscrit à toutes les exigences de capitalisation, de liquidité, il euh, n'y a pas de problème. Bon, bah, ce matin, ils ont dû abouler 50 milliards. 50 milliards on, on, on a perdu, on se dit, bon, 50 milliards. Est on, on, est, on est en train de s'étriper dans la rue pour 12 milliards de retraites. Là, ils, ils balancent 50 milliards. Oh, ben bah, tiens, ils avaient besoin de 50 milliards, on leur a filé un billet. Euh, c est, c est, -dire les, les montants euh, qui ont été en jeu... Euh, bah, le, le, le, c'était quelques milliards donc quand vous avez eu les sauvetages alors non, quand j'ai dit quelques milliards euh, quand, quand la Suisse a sauvé UBS ils, ils ont mis 6 milliards dedans, ils n'ont pas mis 50 milliards à l'époque alors ils ont fait que refermer le, le couvercle hein. ils ont pas UBS n'est pas sorti de l'ornière non plus ce n'est pas, pas Crédit Suisse, Crédit Suisse ils sont là-haut euh, mais, euh, mais donc la, la Crédit Suisse euh, et, et, et à, à, respecter officiellement toutes les réglementations suisses. Et les, et les Suisses vous ont bien, euh, ont bien souligné que ces réglementations étaient au moins aussi exigeantes que celles de Bâle 3 et de leurs consœurs européennes. Donc, euh, ce qu'on a appris entre hier et aujourd'hui, c'est que, N'importe quelle banque qui souscrit à ces réglementations très très exigeantes avec des régulateurs très très pénibles et pointilleux peuvent se retrouver du jour au lendemain à avoir besoin de 50 milliards. Et 50 milliards, je sais qu'on a l'impression que ça se trouve sous le cul d'une vache chez ces gens-là. C'est pas, euh, pas si évident que ça, en fait. Euh, c est, c est, ces choses-là, euh, les, les, les, les, les systèmes s'usent, euh, tout, est, tout est usé dans, dans, dans, dans notre monde aujourd'hui. Donc c'est pas évident qu'il n'y ait pas des choses qui craquent et que bouler 50 milliards comme ça, c est, c est, c est, ça cause des problèmes. Que si demain, euh, il fallait bouler 50 milliards pour une banque française, euh, bah, je sais pas comment ça va se passer socialement. je sais pas Là, ça va, c'est en Suisse, c'est un peu plus loin. Mais... Euh, donc, quand vous avez tous ces gens qui vous disent, et qui est le, le, le, la grande, le, ce que tout le monde répète partout, nos banques respectent les normes les plus importantes au monde, et bla, et bla, et bla, donc tout est en sécurité. Le Crédit Suisse respectait les mêmes, les mêmes exigences. Bon, ben, bah, ils sont par terre. Alors, bien sûr, après, si vous voulez me dire que euh, les Suisses sont les Grecs de 2023, et que. Euh, que moi, je, je voyais très bien ça en 2012, euh, quand euh, les Grecs mangeaient, euh, mangeaient la poussière et qu'on commençait à dire bah, les gars, euh, c est, c est, la Grèce est notre avenir. Moi, j'ai écrit. Euh, alors, à l'époque, je ne travaillais pas pour moi, mais j'ai écrit. Euh, pour quelqu'un d'autre, vous allez vous faire chyprer vos économies à l'époque. Et puis à chaque fois, que merci pour le jeu de mots, <rire> désolé, <rire> c'est vous faire chyprer vos économies. Mais je l'aime bien celui-là. Donc au moment de Chypre et de la Grèce, est-ce que tout le monde me renvoyait à l'époque oh, Non, on n'est pas Chypre, on n'est pas la Grèce. Bon bah dix ans plus tard les gars, vas-y viens, reviens, reviens me dire on n'est pas la Chypre, reviens me dire on n'est pas la Grèce. Donc là, en 2023, venez me dire on n'est pas la Suisse. Non, on n'est pas la Suisse. La Suisse, c'est quand même un peu mieux que le, sur ces questions-là. Alors, ils ont d'autres problèmes, parce que le, je n'irais pas dire que les banques suisses sont, sont, sont, ont, des meilleurs, ont des bilans meilleurs que les banques françaises. Ça, ce n'est pas vrai. Crédit Suisse a vraiment un bilan totalement cessé. C'est une planche pourrie. Il n'y a aucun souci, Crédit Suisse est une planche pourrie. Euh, mais euh, Crédit Suisse satisfaisait aux exigences de BAL3 euh, et euh, les mêmes critères qu'on demande. Euh, mais ça, je referai... Euh, je referai c est, c est, c est... je vais vous mettre des liens là-dessous je vais voir euh, je pense qu'en 2019 donc il y a 4 ans déjà j'avais dû balancer une étude euh, qui disait 56% des banques européennes ne sont pas économiquement viables avez une banque sur deux dans le secteur qui euh, est, ne marche pas en fait là, le secteur bancaire européen est en faillite potentielle depuis 2009 et euh, bah, si on avait voulu régler le problème ben, il aurait fallu mettre tout ce monde-là en faillite euh, et euh, tout reconstruire de zéro. Euh, on ne l'a pas fait. Et comme euh, vous avez dû mettre des réglementations euh, extrêmement exigeantes sur euh, des sociétés malades, bien en fait, toutes ces réglementations euh, se sont retrouvés en fait vidés de tout, euh, le, tout leur sens de, de quoi que ce soit et si vous commencez à rentrer dans le détail je le ferai peut-être, je le re-referai peut-être il y a une époque, j'ai pas mal écrit à une époque sur la réglementation bancaire c'est qu'un qu jeu de miroirs c'est des miroirs aux alouettes euh, c'est du flanc. il euh, n'y a, a rien, c'est Christophe Nidjam euh, qui, euh, qui avait euh, très, très, très bien euh, très bien euh, euh, euh, euh, euh, très bien encapsulé la situation, très bien. Euh, le, au moment euh, des critères de BAL3, euh, les critères de BAL3 étaient censés exiger 900 milliards, je crois, de fonds propres en plus pour les banques françaises. Les banques françaises avaient devoir avoir 900 milliards de, de fonds propres en plus pour, euh, euh, pour assurer leur stabilité et leur solidité. Et puis en fait, euh, ça s'était soldé par 30 milliards. Voilà, c'est ça la réglementation française. Mais ils sont arrivés en disant les euh, critères de BAL3. Donc les, les, on, les banques vont, vont créer des coussins de liquidité pour pouvoir absorber les chocs. Euh, c'est un coussin, alors je ne sais plus si c'est 600 ou 900 milliards, j'ai un doute sur euh, le, le 6 ou le 9. Euh, mais c'est Ninjam qui avait sorti ça. Il dit ben voilà, normalement ça devait être, on va dire 600, on va être conservateur. Euh, vous avez une réglementation qui devait exiger des banques 600 milliards, et puis au final c'est 30. 30 milliards, cest rien, que dalle. Pourquoi ça s'est défini comme ça Parce que les banquiers avaient été, euh, avaient été voir. Euh, alors c'est un peu de l'autorégulation, Bal 3, mais en gros euh, c'est de l'autorégulation contrôlée. Et donc tous ces gens-là se disent bah, si vous voulez nous, vous voulez, nous faire, euh, vous voulez nous faire 600 milliards, vous voulez nous faire euh, bouffer 600 milliards, bah, nous on ferme boutique demain fait... C'est ça le truc. Donc non, ces réglementations n'ont jamais été passées parce que nos banques sont malades. Et quand, euh... quand Boissieu vous dit « on a pris des mesures après 2009 », on a pris des mesures après 2009 euh, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça vous vous rappelez d'un truc qui s'appelle vaguement la crise des dettes souveraines, la crise de 2012 la Grèce et tout ça, après 2009 on n'a rien fait après 2009 on n'a strictement rien fait on est rentré en énorme crise en 2011-2012 donc c'est plutôt après 2012 qu'on on aurait essayé de faire des choses mais on n'a pas fait ça, et ensuite il y a un truc qui est absolument énorme et magnifique et ça c'est un nœud très important du problème euh, c'est que euh, il nous dit euh, mais puis si vous avez un problème plus grave si vous avez un problème systémique et eh bien c'est pas grave euh, parce que euh, l'état est là pour intervenir. Là, vous voyez, Crédit Suisse, bon, ah, vraiment, c'est pas eux, pas eux Crédit Suisse, ils faisaient tout bien, très bien, mais bon, il y a eu des méchants, des méchants marchés, des méchants saoudiens, des méchants américains, c'est pas leur faute à eux, donc on a aboulé 50 milliards. Bon. Donc ils disent, vous voyez, l'État est là, effectivement, l'État est là, il a, il a aboulé, si demain ça arrive à la BNP, on aboulera 50 milliards. Euh... Et ça, c'est... Après 2009, 2008-2009, le, le grand mot d'ordre le grand mot d'ordre de, de, des réglementations bancaires, c'était plus jamais ça. Plus jamais de too big to fail. Plus jamais, il ne faut euh, devoir aller sauver un secteur tout entier, alors que les mecs ont fait que de la merde. Ils ont fait n'importe quoi pendant des années et des années et des années. Plus jamais, on va se retrouver à aller sauver euh, des escrocs pareils. C'était ça. Hein. La réglementation après 2008... Le mot d'ordre, c'est plus jamais ça. Donc on, on va mettre des réglementations pour ne plus avoir à faire, vous savez, les fameux bail-in. Bail-in, les fameux sauvetages bancaires. Voilà, Vous venez d'avoir un sauvetage bancaire à 50 milliards euh, aujourd'hui, dans, dans la nuit dernière, euh, pour Crédit Suisse. Euh, les Man Brothers, quand ils sont, euh, ils sont tombés, ils avaient besoin de 70 milliards. 70 milliards de dollars, 50 milliards de francs qui fait 54 milliards de dollars. Est, on est dans les mêmes eaux. Hein. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, euh, ils ne peuvent pas laisser tomber Crédit Suisse parce que Crédit Suisse euh, emporte tout le système. C'est tout le système qui est pourri. Et, et ensuite, bon, je vais faire une dernière, un, une, un dernier point qui est extrêmement important, c'est que après 2008, après 2008, on a euh, on, on a dit, bah, le, le truc standard, qu'il fallait euh, faire une loi de séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt pour que bah, la banque d'affaires ne puisse pas prendre en otage les dépôts, exactement comme ça s'est passé en 2008. Et il faut faire... Euh, c est, c est, euh, et donc, il faut faire cette séparation, qui est comme ça que euh, on avait réussi à, à, à, à tirer les leçons de la, la crise de 1929. Euh, C'est le fameux Glass-Steagall Act américain, qui s'est transformé, en après 2008-2009, euh, Le Dodd-Frank Act. Le Dodd-Frank Act n'est pas n'est pas un nouveau Glass-Steagall Act. Il y, y a des choses qui ont été faites, et très clairement les États-Unis ont en partie euh, un petit peu euh, nettoyé leur, leur système, ce qui fait que les banques américaines sont quand même dans une meilleure posture que les banques européennes aujourd'hui, mais vous n'avez pas de loi de séparation bancaire avec d'autres Frank Act. En France, c'est encore pire, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler. La loi de séparation bancaire qui est censée avoir eu lieu euh, sous l'égide, qui doit être une loi Sapin, je sais pas, enfin c'est Sapin et Hollande qui ont fait passer la loi de séparation bancaire, c'est une énorme mascarade. C est, c est, il n'y a jamais eu de loi de séparation bancaire. Et même, je peux vous dire, pourquoi il n'y a jamais eu de loi de séparation bancaire euh, donc, ça, c'est un fait, si vous voulez. Moi C'est un truc qu'il faudrait. Encore une fois, ça c'est très, très grave d'avoir fait comme si, d'avoir fait semblant, d'être arrivé sur les télés en 2012 en disant on a fait la loi de séparation. Non, vous n'avez jamais fait la loi de séparation bancaire. Jamais. Et, et, et tellement bien que euh, c'est quelque chose, le Crédit Suisse communique là-dessus. Et vous avez aussi Agnès benassi je vous mets des liens là, qui l'année dernière avait fait pareil, c'est la chef économiste du Trésor c'est que... Euh on, on, on, et ça c'est de la grosse c'est de l'énorme, ces gens sont, sont dans une espèce de fake news permanente c'est dingue c'est que, que ces gens commencent à vous dire depuis quelques années ne vous inquiétez pas euh, le, le système bancaire est tout à fait robuste parce que euh, vous, avez, euh, vous avez tout ce qu'il faut comme dépôt euh, par rapport, dans les bilans, les bilans sont équilibrés euh, vous, avez, euh, vous avez ce qu'il faut comme dépôt par rapport euh, aux, aux investissements de la banque Donc euh, vous avez un actif, un passif donc euh, voilà, Et donc, euh, la, la, la, la banque dispose de suffisamment de liquidités, c'est-à-dire les vôtres, vos dépôts, pour couvrir euh, ses investissements. C'est exactement le truc euh, dont on devait sortir. La loi de séparation bancaire, c'était plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais on va choper vos dépôts pour assurer nos investissements de merde. Euh, les, ce qu'on appelle les zombies, vous vous souvenez des zombies Les non-performing loans, quand on dit, c'est les, les, les entreprises qui sont tellement euh, dans la merde qu'elles doivent emprunter. Euh, pour pouvoir continuer à payer les intérêts de leurs précédentes dettes. Ça, on, ça, on va en reparler, ça ne va pas, pas tarder à venir, parce que là, vous avez tout un pan de l'économie européenne qui va devoir soit s'effondrer, littéralement, euh, soit euh, devenir zombie. Et ça, vous allez avoir des baisses de taux nécessaires. Les taux vont devoir baisser radicalement pour sauver les banques, pour, se, pour euh, sauver les zombies, pour euh, toutes ces choses-là. C'est un terme consacré à un zombie, ce hein. c'est pas, pas moi qui l'ai inventé. Euh, et... Euh, et donc, pourquoi, et donc, comment ça marche quand on fait une loi de séparation bancaire C'est que vous avez les dépôts. Donc, que, que les dépôts servent éventuellement euh, à, à équilibrer un bilan pour faire ensuite des prêts à la consommation, euh, pour euh, même du prêt euh, immobilier euh, euh, particulier ou des, des, des, pour la voiture, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. C'est de l'activité locale, de, de, de, de, de, de l'activité de banque de détail. Ça marche en revanche, comment ça marche quand vous êtes une banque d'affaires normalement Quand vous êtes une banque d'affaires, c'est pas les dépôts de vos clients qui sont censés euh, je, qui sont censés couvrir vos investissements. C'est le, les, les, les fonds propres. C'est les fonds propres des, des actionnaires de la banque. C'est un truc qu'on a tous oublié, c'est que normalement, euh, quand votre banque fait des investissements, eh bien, euh, elle va aller, euh, elle va aller en gros emprunter. À court terme, euh, à un taux assez bas, elle va aller ensuite prêter ou elle, elle va aller l'investir à long terme euh, à un taux plus élevé. Et du coup, bah, la différence de taux euh, est la rémunération de la banque. Mais c'est comme une banque, ça marche comme ça, c'est-à-dire que la, la, la, la, la rémunération d'une banque, c'est je vais aller euh, emprunter euh, à, à court terme, à court terme, euh, c'est pas un an ou deux, hein, à court terme c'est euh, une nuit, c'est overnight, c'est 24 heures le, le, le prix court terme de standard de la banque, c'est encore une connerie de boissieux, Et on va prendre un court terme, deux ans, quatre ans, non, c'est une nuit. Dans le système bancaire normal, voilà, peut-être trois mois de temps en temps, mais l'essentiel c'est 24 heures, je vais aller me, me financer sur 24 heures et puis moi derrière je vais faire des, des crédits pendant 10 ans, 20 ans, 30, 40 ans, je vais prêter ça et puis du coup le truc qui ne coûte pas cher pour 24 heures, eh bien, moi je vais ensuite me rémunérer en le reprêtant plus cher. Bien évidemment ça ne marche pas tout le temps ça, ça ne marche pas tout le temps, c'est-à-dire que vous allez avoir des investissements qui vont foirer. Et donc, forcément, c'est l'activité normale d'une banque. Quand vous avez un investissement qui foire, bien déjà, euh, comme vous êtes une banque et vous avez une grosse assise, bah, vous avez plein d'autres investissements qui, qui ont marché, donc vous avez des taux d'intérêt. L'argent que vous avez gagné, qui va couvrir euh, en partie les pertes, euh, les autres pertes. Si, mais, si vous avez des grosses pertes, si vous avez des, des grosses pertes qui dépassent euh, ce que vous avez gagné, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, Normalement, c'est l'argent des actionnaires qui doit éponger. C'est à ça que servent les fonds propres. Les fonds propres de la banque servent justement euh, à venir euh, couvrir en cas de perte. Ce pas les dépôts qui couvrent les pertes, c'est les fonds propres, bien évidemment. Enfin, C'est un truc, c'est est, est le standard. Okay. Honte, à, honte à Christian de Boissieu. Là, il n'a pas, pas traité de ça en particulier, pardon. Euh, il est déjà suffisamment de honte à lui. Et, et donc, normal, en, ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'un point de vue absolument systémique, Agnès Benassikéré donc au, au trésor, euh, le crédit suisse dans ses rapports annuels euh, le, indirectement ce que fait là, ces gens là, en fait, ont, ont substitué les dépôts des, euh, ont, ont substitué aux fonds propres des actionnaires les dépôts des clients. C'est-à-dire que, en gros, euh, vous avez fait le truc standard habituel euh, dans ce monde de merde. Désolé, mais là, c'est un peu foireux, qui est que vous avez privatisé le gain, c'est-à-dire que quand la banque gagne de l'argent, c'est l'actionnaire qui remporte le fric, et vous avez socialisé la perte, c'est-à-dire que si un truc qui va pas, en fait, c'est vos dépôts qui couvrent. Pourquoi c'est comme ça euh, On a accepté ça. Alors, il ne faut pas imaginer des gens qui sont dit... <rire> euh, non, on, on est arrivé comme ça, petit à petit. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on a voulu, on a voulu, euh, à un moment donné, euh, faire ces réformes bancaires, simplement. Les, les, les, les banques sont arrivées, on dit « bah non » non, si vous faites ça, on crève toute la bouche ouverte et il et faut, faut, faut vous tuer l'euro, il faut tout repartir et c'est là où on a manqué de courage collectivement donc euh, nos, nos gouvernants ont manqué d'un courage dingue parce qu'on n'a plus rien et derrière nos gouvernants, nous en tant que peuple on a manqué de courage, euh, alors on est peut-être en train de le retrouver, j'en sais rien mais euh, le, le, le, mais, mais c'est petit à petit c'est-à-dire que quand on est arrivé qu'on s'est dit bah tiens là les gars il va falloir que vous ayez beaucoup beaucoup plus de fonds propres et on dit non c'est pas possible c'est pas possible donc il dit ah bon c'est pas possible on va essayer un peu puis on va faire un peu on va essayer euh, on, et au final aujourd'hui ce sont les dépôts et, vous, et, et en fait ce qui est terrible c'est que on vous le présente comme quelque chose de normal non tout va bien les dépôts assurent euh, les créances c'est pas vrai c'est une connerie pas possible donc maintenant on reprend le cas du Crédit Suisse donc le Crédit Suisse a euh, a perdu 25% en bourse hier, et donc il fallait les sauver. Il ne faudrait pas croire qu'il euh, fallait les sauver de, de, de leur perte boursière, hein, parce que leurs 25%, est-ce qu'ils ont perdu 3 milliards C'est un maximum. Ils ont perdu 3 milliards hier de, de capitalisation boursière. On s'en fout, on s'en fout complet. Parce que combien la, la, la, la Banque nationale suisse a prêté A prêté 50 milliards. C'est beaucoup, 50 milliards. Ils ont été où ces 50 milliards ben, C'est 50 milliards. Ils, ont été, euh, ils sont là pour corriger les, les pertes latentes du bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le crédit suisse est tellement déséquilibré que bah, vous n'avez euh, même plus suffisamment de dépôts pour couvrir euh, les, les pertes. Pardon, ce n'est même pas, vous avez, pas assez faux de dire que vous n'avez plus suffisamment de dépôts. C'est euh, que vous n'arrivez plus à, à équilibrer votre bilan en tout cas, de manière honnête. Alors, c'est très bizarre, c'est-à-dire que le crédit suisse, c'est un zombie, c'est-à-dire que ça fait ça, f ça fait dix ans, en fait, qu'ils peuvent plus, n'arrivent plus à équilibrer leur, leur bilan et qu'ils font du maquillage plus ou moins fin, plus ou moins euh, euh, honnête, plus ou moins euh, légal. Euh, mais encore une fois, c'est-à-dire que si le créditiste fait des choses illégales, euh, on ne va pas leur dire c'est mal, on va, leur, on va changer le droit parce que sinon, il y a tout qui pète, encore une fois. C'est l'énorme. Je vais vous le répéter encore une fois, le, le, le risque dans un système financier aussi intégré qu'est qu est le nôtre, qui est intégré par les produits dérivés, elle arrive, la vidéo sur les produits dérivés, c'est, euh, vous éteignez la lumière bancaire en, en 24 ou 48 heures, c'est-à-dire que si le, la BNS n'avait pas aboulé 50 milliards, mais c'est 50 milliards, peut-être c'est 100 milliards demain, 200 milliards après-demain, que, euh, que la BNS, la BCE, qui voulait s'ils si n'avaient pas fait ça... Le risque, c'était que vous ayez une réaction en chaîne qui touche absolument toutes les banques. Et oui, bien évidemment, ces banques sont tellement intégrées et qu'elles font toutes entre elles euh, des opérations à 24 heures, donc tout peut se propager en 24 heures. Encore une fois, les, les, la plupart des opérations interbancaires de financement et de refinancement se font sur 24 heures. Donc en 24 heures, vous pouvez tout péter. Donc en termes de temps, vous pouvez tout péter en 24 heures, et euh, toutes les banques sont tellement intégrées entre elles que ça peut, vous avez une contagion qui peut toucher euh, tout le système européen et, tous les, et, et très vite tout le système mondial. Euh, c est, c est, c est, mais, donc le risque, en fait, si vous ne faites pas ça... C'est vous éteignez la lumière bancaire. Vous éteignez la lumière bancaire, je le répète encore, c'est vous n'avez plus de quoi mettre un, un, une valeur sur votre compte en banque. Vous avez, je sais pas, 10 000 euros sur un compte en banque, ben on n'est plus capable de dire si vous avez vraiment 10 000 euros, si vous, en fait vous avez que 7 000, que 3 ou que 0. On ne sait plus faire. Mais pour tout. C'est-à-dire que vous allez au distributeur, bah, comme on ne sait pas quand vous avez d'argent, c'est est difficile de vous donner de l'argent. Vous voulez faire un virement, bah, comme on n'a pas de... En fait, on ne peut pas. Donc tout est gelé. Plus de, plus de banque. Mais quand je dis plus de banque, c'est plus de banque, quoi. C'est pas, pas pour rire, quoi. C'est hyper, hyper sérieux. C'est le, le, le, le, le truc... Euh, le, le, que qui est un espèce de, de, de, de gimmick qui revient assez souvent, pardon, une, une petite histoire qui est im imaginez vous réveiller un matin, euh, vous vous levez, les, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et puis euh, vous allez au distributeur, tirer un peu d'argent pour acheter votre baguette de pain, euh, et puis là... bah... Pff. Plus rien, euh, vous avez un grand. Euh, votre banque vous rend la carte et vous dites désolé, machin. Bon, bah vous allez. Euh, euh, et puis vous commencez à vous balader un peu, puis vous commencez à avoir des lignes, vous commencez à avoir des gens qui sortent partout, puis des, les lignes qui arrivent à la banque. Et, et puis, bah oui, le système bancaire s'est effondré dans la nuit. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On, on a frôlé ça en 2007, on l'a à peu près frôlé en 2008 aussi, on l'a frôlé en 2020, on le frôle, et on le frôle plus souvent qu'on ne pense. Et du coup, euh, ce qui, le, le, le problème de ce truc-là, c'est que, bon, ben, bah, euh, vous avez, euh, vous êtes devoir euh, sauver le système. Donc, si vous voulez sauver le système, vous, vous allez abouler du fric. Donc, si vous voulez pas que cette lumière bancaire s'éteigne du jour au lendemain, vous allez arriver forcément vers des taux négatifs. Mais vous allez revenir. Les 5%, vous allez redescendre à 3% en, euh, en Europe. Vous allez redescendre de 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3 si vous n'êtes pas choix, vous n'avez pas d'alternative si vous voulez sauver le truc c'est comme ça que ça marche, pas autrement euh, on, en, on reviendra aussi là dessus encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à l'investisseur sans costume pas d'alternative pas donc en gros l'alternative que vous avez c'est euh, inflation euh, ou inflation, hyperinflation euh, ou euh, bah, plus de banque, plus de monnaie donc euh, bien évidemment donc vous allez vous taper l'inflation et l'hyperinflation et donc comme vous allez vous taper inflation et hyperinflation euh, et ben, que vous voulez pas non plus avoir une hyperinflation à la Vmar euh, ben vous faites du contrôle des prix et quand vous faites du contrôle des prix, qu'est-ce qui se passe ben Vous faites de la pénurie et comme vous faites de la pénurie, qu'est-ce qui se passe ben Vous euh, faites du rationnement et comme vous faites du rationnement, qu'est-ce que vous avez Tadam Monnaie numérique de banque centrale qui sont des monnaies programmables qui peuvent vous autoriser à acheter seulement une certaine quantité de viande de tout ce que vous voulez euh, Voilà ce qui arrive euh, dans les quelques mois euh, années qui viennent et même si euh, il vous explique que les, les, ces monnaies vont arriver en 2024-2025, elles vont peut-être arriver plus vite, si nécessaire. Mais c'est ça, en fait, qui, qui se profile. Donc, quand on, sauve, quand on vous dit, ah oui, mais c'est pas grave, euh, les banques vont pas faire faillite parce qu'elles peuvent pas faire faillite, ce qui est vrai, Et donc on va les sauver, oui, c'est vrai aussi, du coup, on va bouler 50 milliards, du coup, on va bouler 100 milliards, du coup, on va bouler 200 milliards, du coup, on va faire quoi Bah ben, du coup, on va, ba on va rebaisser les taux, sinon tout repète, donc on va rebaisser les taux, on va repasser les taux en Très négatif en les taux profondément négatifs c'est à dire qu'on va vous les répercuter parce que la banque va pouvoir euh, ga garder pour elle ou, vous, ou simplement vous le faire en frais donc vous allez perdre chaque année 2 3 4 de votre épargne euh, donc en fait oui c'est votre épargne n'est pas très elle, elle est piégée votre épargne aujourd'hui est piégée et donc euh, bien évidemment si demain tout le monde euh, va retirer son épargne. De, il se passe, enfin, ce qui se passe, c'est que vous accélérez le processus en fait. C'est-à-dire que en France, euh, vous avez un, un haut conseil pour la, un haut conseil de pour la stabilité financière euh, qui euh, a passé, c'est la loi Sapin 2 J'avais beaucoup écrit sur la loi Sapin 2 à l'époque, qui permet de geler vos, vos assurances-vie, qui permet de, de faire tout un tas de choses. Euh, et donc en fait, si, si demain vous avez un début de panique bancaire, vous avez cette fameuse loi Sapin 2 de 2016 ou 2017, euh, 2016, pardon, euh, qui va vous permettre, derrière, de, de, de faire de la restriction et de dire, bon, bah, vous pouvez tirer 300 euros, vous pouvez faire tant de choses, et il y a des choses que vous... Enfin, exactement comme à Chypre. Donc, c est, c est, ça arrive. Euh, donc, maintenant, euh, comment est-ce qu'il faut... Euh, comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça euh, Ce qui est sûr, et ça, mais c'est ce que je dis, mais depuis, depuis des années et des années encore, quand je dis, il faut au moins partiellement débancariser, parce que c'est pas facile de débancariser non plus, hein, parce qu'il faut quand même payer ses impôts, il faut payer ses charges, ses taxes, ou ses machins, en euh, monnaie, débancariser, il y a un moment où, euh, c est, c est, où on, on vous incite pas à débancariser, c est, c est, ça devient de plus en plus compliqué de payer ses impôts en espèces, ça devient tout un tas de choses, comme ça. Donc, euh, euh, il faut débancariser partiellement, au moins, ça c'est sûr, et il faut petit à petit construire. Construire, il faut imaginer. Faites-le, faites cet exercice, si demain, Demain, la, les banques s'éteignent, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que j'ai un peu d'espèce pour voir venir assez vite Est-ce que j'ai quelques provisions Parce que s'il si, euh, si faut que j'aille faire la queue 4 heures à mon supermarché euh, qui est pris d'assaut, est-ce euh, que, est que je suis autonome Quel est mon degré d'autonomie des banques C'est plus, plus important encore que la débancarisation quel est mon degré d'autonomie des banques euh, euh, Posez-vous cette question, euh, parce que, donc, le, le, je vais finir cette vidéo que je pensais, je pensais qu'elle serait plus courte, désolé. Euh, donc, c'est plus important encore, quelle est mon autonomie des banques, c'est lié bien évidemment euh, et, et c'est vraiment ce que je vous invite tous à faire, si demain euh, j'ai plus, de, plus de compte en banque est-ce que j'ai un peu d'espèce, est-ce que j'ai des vivres est-ce que j'ai euh, est euh, toujours de, un peu d'essence dans ma voiture, est-ce que c'est est tout plein d'habitudes qu'on a perdu hein c'est d'avoir de, des stocks d'énergie, d'avoir des stocks de bouffe, d'avoir tout un tas de choses en avance euh, parce que c est, c est... je dis pas je dis pas que ça va arriver hein c'est toujours pareil, hein, préparer le pire, espérer le meilleur, il n'y a pas de problème. Hein, mais Crédit Suisse, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini, Crédit Suisse. C est, c est... Là, je regardais les cours de bourse, ça, ça, ça, ça s'est calmé. Ce n'est pas, pas reparti comme en 40. Hein. Ce n'est pas fini, Crédit Suisse. Là, vous avez la First National Bank qui est en train de, de galérer aux états unis Vous avez plein... On n'est on, on pas sorti de cette crise-là encore. Je ne suis pas en train de dire que... Tout... Encore une fois, je suis pas en train de dire que tout ça va s'effondrer. En fait... Vous avez... L'alternative que vous avez devant vous et que personne ne vous présente mais qui est celle-là c'est soit vous avez effectivement cet effondrement donc bah, l'effondrement on éteint encore une fois la lumière et, euh, ou alors la soviétisation ultime euh, et, euh, la, la, et, et, et cette, ces monnaies numériques de banque centrale dans lesquelles euh, vous allez être rationné et vous allez avoir le droit sous prétexte de CO2 euh, de manger tant de trucs de boire tant de machins et puis ça va, vous allez avoir, c'est le rationnement moderne le CO2 c'est le rationnement moderne euh, et, et pour tous ceux, euh, quand je dis ça, ça ne se même pas anti-écolo. Moi, le jour où quelqu'un m'expliquera comment on peut réduire à une seule variable un système euh, complexe, chaotique, c'est-à-dire la nature. La nature est un système complexe, il y a beaucoup de variables, et c'est un système chaotique qui ne réagit pas comme tu penses qu'il va réagir. Euh, et que vous réduisez ça à une seule variable qui est une quantité de CO2 dans l'atmosphère, euh, c'est pas de la science. Je suis désolé, c'est pas de la science. C est, c est, et, et, et, et, alors là, moi, je, je, que quelqu'un vienne m'expliquer qu'on peut réduire un système chaotique complexe à une seule variable, je, là, moi, je suis solide sur mes appuis, si vous voulez. C'est pas de la science. C'est de la propagande. Et, euh, et c'est pas de l'écologie non plus. C'est pas de l'écologie, le CO2. Le CO2, c'est euh, le rationnement. Le CO2, c'est le rationnement. C'est tout. C'est pas autre chose. Et après, c'est peut-être peut qu'on ne mérite pas autre chose. Hein. Parce que pourquoi est-ce qu'on est qu on rationné On ne crée plus de richesses. On ne crée plus suffisamment de richesses euh, en Occident. Moi, d'une certaine manière, quand je vous dis euh, « soyez autonome », moi, j'incite tout le monde à travailler. Mais à travailler pour soi, pour ses proches, pour son quartier, pour sa famille, pour sa Pas aller travailler pour aller ensuite payer euh, des banques et payer un secteur financier qui vous a déjà foutu à moitié à poil. Mais mais moi quand, quand on, toute cette euh, sur la, cette réforme des retraites qui est à vomir, moi je, je dis mais moi c mon problème c'est pas de travailler, il faut travailler, on est, faut en fait on, on a tué le travail, on a tué la, on a tué la dignité du travail. Mais, mais travailler produire quelque chose de, de ses mains euh, faire quelque chose que, que dont les gens sont, sont contents ou les gens vont peut être en demander que, que ce soit euh, que ce soit encore une fois des, des, pas des, des choses de, de l'artisanat de, de, de, des choses oui on revient sur de, de, du bien de subsistance hein, de, de, de la bouffe euh, de, moi les citrons dans mon jardin qui font arriver c'est un, une, une joie immense de dire qu'on a on a fait des efforts pendant toute une saison et puis on les récolte à un moment donné c'est génial et et, et, et c'est même génial de pouvoir le faire quand on peut le faire. De pouvoir le faire longtemps quand on peut le faire. Et, et, et c mais ce travail-là, il faut le faire pour nous. Faut, faut, c'est du travail. Il faut travailler en liberté, pas en esclave. Cette réforme de retraite, c'est une mise en esclavage. Moi, je suis pour le travail en, en, en liberté. Allez, on s'arrête là. à votre bonne fortune.